des gens très professionnels, très professionnels et c'est vraiment un don. Donc, autant la place, les gens qui sont là, c'est du bénévolat. pour moi, c'est un Des présentations vraiment de qualité, mais gratuitement. Donc, c'est vraiment apprécié. C'est ce qu'il disait, Sylvain, dans le fond, il disait, donnez, faites du bénévolat dans des endroits où est-ce que vous allez créer des contacts. C'est oui, un oui. peu il vient un peu de montrer euh, par oui, l'enseignement ce qu'il disait de faire hein c'est bon Exactement donc euh, et puis, qu'est-ce que vous avez euh, retenu le plus? Ben, quand je dis le côté professionnel, c'est que les deux, les deux euh, rencontres qu'on a eues depuis le début, c'est vraiment on m'a donné des outils supplémentaires. Donc, quand on m'a parlé de LinkedIn, moi je le vois complètement différemment maintenant, cet outil-là. Euh, donc, on le voit presque comment on peut l'utiliser côté marketing, côté... Euh, et ce matin, c'était vraiment prends-toi en charge, puis avant, avance, tu sais. Donc, euh, t'es responsable ouais. de toi-même. Euh, ça, ça oui. amène un regard tout à fait différent c'est ce que j'apprécie oui. de, de ces rencontres. C'est stimulant de voir oui, en termes euh, de ne pas euh, subir notre euh, situation, mais au contraire, de foncer, de se responsabiliser, de, de, de, de gérer nos départements. Ça, j'avais ouais. aimé à la, la ouais. perspective aussi. Non, c'est vrai, j'ai plusieurs départements qui vont bien ouais. et là, je réfléchis sur ceux qui ont, qui ont besoin d'un petit peu. Et, de et, moi, fait, euh, et euh, euh, ça, cette vision-là est vraiment intéressante de moi investir ouais. en soi. C ça amène vraiment à une autre perspective beaucoup plus positive. Que de voir euh, recherche d'emploi et euh, situation négative. Effectivement. Que, comment décrivez-vous euh, votre motivation? Êtes-vous prête à attaquer euh, ces nouveaux euh, départements de, de recherche d'emploi et de carrière? Euh? Oui, vraiment, ça donne, euh, ça donne le, le, le goût, il me semble, justement, en lundi, comme ça, en lundi matin, là, ça part bien la semaine. Je trouve que ça nous donne une passe à l'action de, de s'investir dans, dans notre euh, dans notre entreprise, Dans votre mois Inc. Dans notre mois Inc. C'est quand même un beau défi de se dire il faut être là à 7 heures. Oui, déjà, c'est un beau défi. Oui, déjà, c'est une bonne. On démonte bien la motivation prend en partant déjà comme ça. heures. C'est un beau défi, mais après ça, on se motive à continuer avec du bon café. Ah, faut le C'est vrai qu'on apprécie l'endroit idéal pour ces rencontres-là c'est Vraiment, très belle association. Ah, ben merci beaucoup.